Buenas tardes a todos J'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va aborder tout simplement les 10 villes où quand tu veux faire tes études, bah ça bouge le plus, c'est le plus dynamique, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'étudiants. Donc tout d'abord, n'hésite pas à mettre la ville dans laquelle t'es dans les commentaires et à la défendre et à nous dire pourquoi elle devrait faire partie du top 10 ou pourquoi elle devrait être à la première position Comme ça, peut-être si chacun défend sa ville, il y en aura peut-être certains où on va se dire Ouais, finalement, sa ville étudiante, elle ne fait pas partie du top 10 créé par l'étudiant, mais elle mériterait d'y être. Donc voilà, je t'invite à défendre ton équipe et on va attaquer sans plus attendre avec la dixième position. Bien sûr, juste avant, les villes étudiantes, c'est cool. Si tu n'es pas, si pas dans le top 10, ce sera pas à la mort, ne t'inquiète pas, ta vie étudiante se passera quand même bien. Et aussi, on va devant tout faire des études pour travailler. Voilà, là, c'est le petit disclaimer un peu « faut rester sérieux ». Mais c'est parti pour les études En attendant, 10 position, Aix-Marseille pour la ville étudiante. Donc voilà, Aix-Marseille se trouve à la 10 position. Maintenant, pour la ville de Paris, est à la 9e position. Donc ça fait bizarre, honnêtement. Je sais pas ce que t'en penses, mais je m'attendais pas à voir la capitale en 9 position. Je m'attendais à la voir dans le top 3 ou le top 5 maximum. Mais voir Paris à la 9e position... Ça m'a surpris. Donc voilà, on retrouve maintenant qu'est-ce qui peut être mieux que Paris. Il y a la ville de Bordeaux apparemment, qui se trouve donc à la 8e position. Donc Bordeaux, ville étudiante qui bouge beaucoup. Pour habiter pas très loin de Bordeaux et y être déjà allé, c'est vrai que c'est une ville étudiante qui est assez dynamique. Donc euh, Paris en 9e position, Bordeaux en 8e position. On retrouve en 7e position Grenoble. Alors je sais pas toi, mais moi quand je vois cette photo, ça me donne envie de visiter Grenoble, je sais pas, entre la montagne, l'eau, les couleurs sur les bâtiments, ça a l'air d'être un endroit super cool, donc s'il y a des gens de Grenoble qui veulent bien défendre leur ville et me dire pourquoi faudrait venir faire un tour, ça a l'air déjà, rien que sur les photos, de ce que j'ai vu quand j'ai préparé ce petit diaporama pour te faire le classement des 10 villes, j'ai fait, Grenoble Faudrait que j'y aille un jour. On attaque maintenant la sixième position avec Nantes, les machines de l'île de Nantes. Euh, Nantes, une ville assez dynamique, j'en ai beaucoup entendu parler aussi euh, grâce à vous qui me faites parfois des retours. Donc euh, voilà, Nantes est à la sixième position. En cinquième position, on retrouve donc la ville de Montpellier qui est une vie d'étudiante donc un peu plus dynamique que les autres, et qui continue comme ça de gratter des places. Ce serait bien, je pense. N'hésite pas à me le dire aussi. Une vidéo où on compare d'année en année, par exemple, on prend les 5 dernières années, et on regarde le classement des 10 villes, et on regarde lesquelles régressent, lesquelles montent. Donc si ce type de vidéo peut t'intéresser, n'hésite pas à me le dire aussi. On attaque maintenant avec la quatrième position la ville de Strasbourg, ça aussi c'est comme Grenoble, la photo je la trouve super jolie, ça donne vraiment envie de visiter et de venir faire un tour, et euh, en plus si elle est classée quatrième au niveau ville étudiante, je pense que ça doit être une... Bah, pour une soirée étudiante ça doit être une ville qui vaut un peu le coup. Avant de passer au top 3, je t'invite, attention animation en direct, pouf tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, Lucas Brasier, une chaîne pour les étudiants. Et tu peux également aussi lâcher ton meilleur pouce bleu, ça soutient la chaîne. Si ce type de vidéo avec un petit diaporama en direct et des transitions comme ça, des zooms, des dézooms, des zooms un peu plus, plus grands, ça te plaît N'hésite pas à me le dire, c'est un peu du montage en direct, donc on fait comme on peut et on réattaque sans plus attendre. Attention ça ne va pas être le top 3 auquel tu t'attends parce qu'il n'y a pas de troisième position. Et il y a 116 points pour la deuxième ville égalité avec l'autre et 117 points pour la première position. Donc euh, je ne connais pas les critères, je te mettrai le lien bien sûr de l'étudiant dans la description. Mais euh, 116, 117, il y a très peu de différence. Donc vraiment les critères sont, doivent être très serrés. Enfin c'est c'est même pas 1% d'écart au niveau de la note. Donc on va voir ce qu'on retrouve en troisième position. C'est reparti. Enfin, plutôt en deuxième position égalité. Nous avons tout d'abord Rennes qui se trouve en deuxième position et qui partage ce classement avec la ville de Lyon. Donc, à toutes les personnes qui viennent de Rennes et de Lyon, j'espère que vos villes sont à la hauteur de leur classement et qu'elles sont apparemment assez étudiantes, assez jeunes, assez dynamiques. Il doit y avoir pas mal... De choses à faire, que ce soit en journée ou en soirée, bien sûr, on n'oublie pas. Donc euh, voilà, Lyon-Rennes, deuxième position égalité. Maintenant, on va attaquer la première position. Quelle ville mérite la première position Si ce n'est pas Paris, si ce n'est pas Bordeaux, si ce n'est pas Rennes, si ce n'est pas Lyon, est-ce qu'il y a une ville qu'on n'aurait pas un peu oubliée bah, C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Attention, transition la première ville selon l'étudiant au niveau euh, ville étudiante, est donc la ville de Toulouse. Voilà, je fais pas du tout la vidéo parce que euh, la ville de Toulouse est en première position et que je suis dans la ville de Toulouse, mais ça fait quand même plaisir de savoir que bah, la ville étudiante dans laquelle on est est selon le classement d'étudiant totalement subjectif, une ville qui bouge beaucoup, qui est assez dynamique, où il y a pas mal de choses à faire. Donc euh, à toutes les personnes qui sont euh, au lycée et qui hésitent sur leur ville, euh, ne choisissez pas votre ville par rapport au fait qu'elle soit étudiante ou non, Enfin, ça peut être un petit critère, mais il faut avant tout choisir pour la formation que vous voulez faire. Voilà, là, c'était le petit instant euh, moral, pas faire les, bon, les mauvais choix, les mauvaises décisions. Par contre, si tu arrives à trouver une formation qui te plaît et qu'en plus, c'est dans une ville étudiante, bah, si tu arrives à bien part partitionner ton temps entre travail et loisirs, bah, je t'invite à choisir une de ces villes, si jamais elle y est, et que ça peut rentrer euh, dans un périmètre pas, loin, pas trop loin de chez toi, etc. Donc voilà, est-ce que cette vidéo vous a plu En attendant, j'attends ton retour dans les commentaires pour me dire si ce classement, tu d'autres... Euh, idées peut-être où je te dis, ouais peut-être j'aurais vu cette vidéo, enfin cette vidéo, cette ville à la place de cette ville, est-ce que ta ville elle y est pas, et si elle y est pas, dis-nous pourquoi elle devrait y être, et qu'est-ce qui fait que ta ville est dynamique, ou même, vous pouvez donner des petites adresses, par exemple, moi je vous dis, à Toulouse, l'un des bars les plus connus, c'est chez Tonton, et là on est, là où ils ont pris la photo, c'est la place Saint-Pierre, c'est une des places qui bouge le plus, donc si jamais vous avez des bonnes adresses à donner aux autres qui arriveraient dans les études supérieures, tu peux le faire dès maintenant, en attendant, je te le redis une dernière fois, tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux lâcher ton meilleur like, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Je vais te souhaiter de passer une très bonne soirée, travaille bien et on se retrouve bientôt. Ciao